la cérémonie, Maudonne, j'ignore euh, d'abord présenter le culture de soutien pour nous mettre en place mm -hmm. pour finaliser le cadre de concertation. cadre de concertation Mohamedi mm -hmm. devait réunir mm -hmm. toutes les forces du village mm -hmm. pour combattre vers la réunification mm -hmm. des 34 quartiers originels du terrain. Pourquoi réunification qu On unique. a été touché par le découpage administratif de 1996. Voilà. Mm -hmm. uh, 1996, le découpage administratif mm -hmm. Sur les 34 quartiers traditionnels, il y a un regard. Il y a 4 amputés. Il y a 4 amputés. Il y a 4 amputés. Il y a 4 amputés. a amputés. créé amputés. amputés. amputés. amputés ce que je que que Parce que le marché le premier cimetière de a Gare. localisé le premier de Le le de Ce site commissariat de également, il côté du le centre de l'Ordi, il a de le de centre social. Il a donc, tu les Donc, des difficultés, que ça, soit sur le plan de découpage à l'issage, ou l'infrastructure l'équipement, l'équipe de les des difficultés des Tu non. Parce que si nous 34, nous en 11 guerres, nous sommes en 11 en 9 train de de de parce que voilà, qu pour une partie de de charrettes les charrettes les les les quand tu tu me de concertation Le plus Que ça soit que ça soit développement, infrastructure. Tu le le plus parce que a. C'est un mémorandum. Pour qu'il problèmes de encore problèmes de qu'il y a réunification de 34 cartes Nous faire ne pas dans c'est le principal, Parce que nous avons une frustration générale. frustration générale, vous une frustration émotionnelle. Une frustration sentimentale. Une frustration, je Parce que nous avons dans la famille. Nous nous perdons l'identité de l'agence. Parce que moi, quand on me dit que je n'ai plus de garéga, je suis plus de garéga. Nous faisons des choses. Nous faisons des choses. Nous faisons des choses. je faisons des choses. Nous des choses. Nous de des choses. Nous faisons Nous faisons des choses. Nous faisons des choses. Nous faisons des Nous des choses. qui faisons des des des des ils c'est euh le poumon économique du département, d'autant plus que de mètres, est le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest sur le plan donc, économique. Oui, parce que pour moi, leandra, le poumon économique, c'est très important. Il y a a beaucoup de Il y a beaucoup de qu qui était les anciens cimetières de Tcharegar. Si aujourd'hui, c'est parce que la potentialité économique est importante. Donc, Tcharegar est aussi un peu la la potentialité économique. Mais ce que je veux dire, c'est Donc je veux qu dire que je veux que nous disons. que